Yoga pour la santé. Mouvement directionnel. Quand on s'allonge pendant quelques heures durant le sommeil, les lubrifiants dans vos articulations ont tendance à s'installer et à ne plus circuler. Donc quand vous vous réveillez, le corps demande d'abord que vous lubrifiez vos articulations. Le mouvement directionnel des bras est un moyen simple de faire cela ça exerce aussi les muscles sans aucun risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie. Donc en les activant, tout dans le système est réveillé pour entrer en action. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteints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 Les poignets doivent faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur.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 Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, en expirant. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, en inspirant. Nous allons maintenant faire trois cycles ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout, les pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En inspirant, amenez vos mains juste devant vos épaules.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 Nous allons le faire encore deux fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement d'une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Créez autant de tension que vous pouvez dans vos bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, tout en expirant. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, tout en inspirant. Quand vous avez terminé, veuillez vous détendre. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Maintenant, nous allons examiner quelques corrections courantes à garder en tête pendant que vous faites la pratique.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 A nouveau, en inspirant, ramenez vos bras vers le bas. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. La quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. En inspirant, amenez vos bras vers le haut. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous le ferez trois fois. Maintenant, nous allons faire trois cycles ensemble, dans les quatre directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ, pieds confortablement écartés, vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Assurez-vous que votre tête est droite, les yeux sont fermés. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec un mouvement de rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec un mouvement de rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent dans l'alignement de vos épaules. En inspirant, ramenez vos bras. Troisième cycle, c'est une expiration complète quand vous étendez les bras, et une inspiration complète quand vous les ramenez. Une fois revenu à la position de départ, changez de direction. La seconde direction est vers l'avant.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 Veillez à créer autant de tension que possible. Troisième cycle. Vos mains devraient s'ouvrir et se fermer avec la rotation des poignets. Quand elles sont ouvertes, les cinq doigts devraient être écartés.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 Les mains devraient se déplacer dans l'alignement de vos épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement. Faites-le lentement et avec attention.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 Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième cycle. Les bras devraient se déplacer dans l'alignement de vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé,